Bonjour à tous, c'est à nouveau Perrine. On est là pour Open Education Global francophone, comme tous les derniers jeudis du mois. Euh, J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Castex, qui va se présenter et nous présenter euh, sa belle université Toulouse Jean Jaurès. Et euh, je suis euh, très heureuse euh, parce qu'on euh, se retrouve, euh, je revois toujours des noms euh, familiers, euh, comme Pierre-François de Scherder ou Alexandre Inkerli et bien d'autres, Hubert Lalande, et, et voilà. Et on est 27, mais il y a 155 participants inscrits qui pourront voir ou revoir notre webinaire. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, donc euh, Eric euh, était présent il y a bientôt un an euh, lors de la grande session Open Education, la première édition Open Education globale francophone. Euh, il a vite évoqué les contraintes qu'il avait pour, euh, pour réussir finalement à lancer des ressources éducatives libres et ensuite les faire vivre. Donc, euh, je le remercie beaucoup d'avoir proposé euh, de s'attaquer à ce gros morceau qui intéresse tout le monde finalement, comment on impulse et on maintient euh, des ressources éducatives libres. Alors, Eric... Euh, Merci oui. beaucoup. On a, on a, J'ai plus grand-chose à dire. Je pense que les personnes qui sont là sont déjà bien au courant d'un certain nombre de nos webinaires. On reprend toujours un petit peu, bon, on parle depuis la France, là, donc on reprend toujours un peu les exemples français. Mais donc, après ta présentation, il y aura un temps d'échange et des personnes pourront nous dire ce qui se passe dans leur pays ou dans leurs pratiques personnelles. Comme je te le oui. disais d'ailleurs juste avant de commencer, ce qui est sympa, c'est de se retrouver et de se dire qu'on peut être tout seul à monter son projet, on peut être tout seul enseignant à pratiquer les ressources éducatives libres, et ici, on se retrouve ensemble dans une grande famille. Voilà, à toi, Eric. Merci, Perrine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Je m'appelle Eric Castex. Dans la vie professionnelle, je suis un ingénieur pour l'enseignement numérique. C'est comme ça qu'on appelle ce métier d'accompagnant en transition aux usages numériques dans l'enseignement supérieur. Je dirige donc à l'Université de Toulouse II, Jean Jaurès, ce que j'ai appelé un atelier de, du numérique au sein d'un service commun qui s'appelle la Maison de l'image numérique qui regroupe en fait… Les, acti les activités et supports à l'enseignement et à la recherche audiovisuelle et numérique en fait. Donc à la fois dans, dans notre maison, on a les services qui font les prestations matérielles et équipements audiovisuels qu'on trouve dans les salles de classe et dans les amphithéâtres, comme les vidéoprojecteurs, les systèmes d'enregistrement automatique, les micros, etc. Mais on a aussi un euh, service de production audiovisuelle, important, parce que euh, mon université... Euh, qui est né euh, au lendemain de 1968, a, a été fondée sur l'innovation en pédagogie, en particulier par l'usage de l'audiovisuel. Donc ça fait très longtemps qu'on a euh, utilisé ces, des nouveaux médias pour enseigner. Et donc évidemment, quand le numérique est arrivé dans, dans l'histoire de l'enseignement, on a aussi embrassé très tôt le, la question de, du numérique et de la transformation numérique des enseignements. C'est dans ça que j'œuvre depuis bientôt 24 ans voilà pour situer où je suis. Donc euh, vous avez en fond euh, de ma présentation en fait euh, une image de mon université qui s'appelle le Mirail, qui veut dire le miroir d'eau dans la langue traditionnelle de ma région qui est l'occitan. Voilà, donc c'est un joli campus tout neuf euh, qui a été reconstruit assez récemment et donc je, sans plus attendre, donc je vais rentrer euh, dans, dans le sujet qui va nous occuper cette cet après-midi, donc les modèles économiques des ressources éducatives au livre. Alors, c'est un sujet euh, extrêmement compliqué pour moi, je vous le dis de suite, parce qu'en en fait, c'était l'objet d'une question que j'avais posée lors d'un tout premier webinaire de notre groupe. Et de cette question, Périne m'a dit « Ah, non, voilà, ben non, tu vas pouvoir nous en parler. Bon, » J'ai dit « Super, je vais vous parler de quelque chose pour lequel j'ai plein de questions. » Alors, c'est ce que j'ai essayé de... de, de de définir donc dans, dans ma présentation. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, en vous rappelant euh, ben deux, deux notions. Le, le premier, c'est que pour qu'une ressource éducative soit libre, il faut qu'elle soit d'abord protégée par euh, une licence. Et souvent, donc ça vous le savez tous, hein, une ressource éducative libre, c'est avant tout une, une ressource qui a, à laquelle on a associé une licence, une licence donc, de libre-usage, de libre euh, comme par exemple les licences Creative Commons. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'effectivement, toute ressource libre euh, créée et mise à disposition, on le sait tous, elle n'est pas gratuite. Il y a bien quelqu'un qui a euh, financé, euh, alors on va essayer de voir tout ça euh, dans les écrans suivants, euh, la, cette ressource en question. Voilà. Euh... Mmh. Oula, je me perds dans mes, dans mes PowerPoint avec ce truc là. Pardon. Donc les AC, en fait, donc, euh, tout ça, c'est pourquoi c'est parce que le pour créer une ressource éducative libre, bah, déjà, il faut un auteur. L'auteur, c'est souvent l'enseignant. Euh, il est de plus en plus, cet enseignant, encouragé donc, euh, à proposer ses, ses créations, ses contenus euh, en accès libre sur, euh, sur l'Internet, ce qu'on appelle la société de la connaissance. Euh, et souvent, donc, ce qui est proposé à cet enseignant, c'est qu'on on va au minimum lui assurer ses droits d'auteur, lui garantir ses droits d'auteur et la possibilité donc, de lui offrir en fait, de, de tout ce qui est diffusé, au moins qu'il soit cité. Euh, donc, euh, ces, euh, ces, ces possibilités donc, donnent lieu donc, à la diffusion de, de ressources sur euh, différents lieux de diffusion, comme des, des portails de, de ressources numériques. Donc, nous, ici, en, en France, on en a créé plusieurs euh, à l'initiative de notre ministère de tutelle, qui s'appelle les universités numériques et thématiques. Donc, c'est des vastes portails thématiques qui regroupent des milliers et des milliers de ressources. Et donc, il y a aussi des, des initiatives plus euh, privées ou plus associatives qui font la même chose. On peut aussi trouver dans les établissements des ressources euh, éducatives qui ont été mises à disposition directement sur la plateforme pédagogique de, de l'établissement. Donc, ils sont à libre-service parce que l'équipe enseignante ou l'enseignant a décidé de, de les rendre libres. Et donc, pour financer euh, ces ressources, on s'est, euh, dans un premier temps, beaucoup inspiré de ce qu'on appelle le libre en informatique, le logiciel libre, ou en, plus communément appelé l'open source. Et donc, le mode de, de, de financement de ce libre pour l'informatique, c'est aussi des modèles qu'on retrouve pour financer les ressources éducatives, à savoir un financement par... Euh, en fait, un mécénat public ou privé, un financement par la communauté sous forme de dons, de participation bénévole, ou un financement lu à l'exercice du métier. Par exemple, bon, ben, un ancien qui fait une formation, ben, la ressource, il la met à la disposition de l'institution pour ensuite euh, qu'elle soit utilisée. Euh. Voilà, donc il y a ces différentes formes de, possibles. J'insisterai sur, euh, sur un aspect important, parce qu'on le retrouve fréquemment euh, dans notre contexte de ressources éducatives libres. C'est le bénévolat. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, on en on parlait tout à l'heure encore avec Perrine, que beaucoup d'auteurs bah, dont, dont nous sommes, donc créant effectivement ces ressources, on n'est pas nécessairement euh, rémunéré pour le faire, mais simplement on avait à cœur de, de les rendre disponibles pour, euh, pour tout un chacun, une fois qu'on les a réalisés. Souvent, euh, c'est fait, donc euh, voilà. Et ça, ça permet de, donc, effectivement de, de, de disposer de ressources euh, en grande quantité, finalement, qu'on trouve assez facilement. Euh, comme je disais précédemment, la, la seule chose qui, qui, qui préoccupe l'auteur, c'est surtout qu'on n'oublie pas de le citer, donc quand on réutilise sa ressource. C'est euh, une façon assez démocratique de, le, de bénéficier de ressources accessibles. Donc... Un des grands acteurs, justement, de, de, de ce financement, c'est ce qu'on appelle les fondations. Comme vous voyez, ça, peut remonter, ça remonte assez, assez loin. Donc, les fondations sont les œuvres caritatives, donc des philanthropes ont depuis toujours aidé au, au développement, au financement de, de, du livre en général, des applications, mais aussi des contenus. Et ça reste toujours d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, donc, le... Une grosse partie du financement des ressources éducatives libres provient justement d'aides de, de grandes fondations comme la Bill Gates et Melina Gates Foundation, par exemple, ou la Ford Foundation, qui finance des cursus complets d'éducation, en particulier pour le primaire et pour le secondaire. Et donc, c'est un des moyens, un des premiers moyens que je voulais citer. Le deuxième, et qui nous concerne beaucoup en France et en Europe, euh, c'est l'action publique et les États. C'est vrai que euh, depuis euh, l'avènement de l'Internet tout particulièrement, nous sommes fortement euh, sollici sollicités par notre euh, État, mais aussi par, par l'Europe, pour euh, encourager à développer et euh, à créer des ressources libres. Pour cela, en fait, on dispose de financements publics sous forme d'appels d'offres, d'appels à projets qui viennent donc aider le, le, et encourager le, la créativité de ressources éducatives libres sous toute forme. Il y a quand même euh, éventuellement un, un, un écueil à cela, c'est que ces ressources souvent concrètes et pour lesquelles on, on associe un droit d'auteur précis à leur utilisation, peuvent gêner une, parfois et restreindre en fait le, leur, leur usabilité donc, en tant que ressource éducative libre complètement. C'est que vous disposez des ressources, mais pas forcément de la possibilité de les modifier ou de les adapter au contexte dont, des usages. Et ce qui donne comme paradoxe, je vous citais tout à l'heure les portails des universités thématiques, hein, par exemple, où on a énormément de ressources. Mais on s'aperçoit que parfois, c'est peut-être compliqué de, de les réutiliser dans son propre cursus, surtout quand on a la volonté de les, de les réadapter. Voilà, parce qu'il faut les prendre telles qu'elles se présentent. Donc, ça, c'est une question qu'il qu faudra peut-être qu'on qu échange dessus, si vous avez d'autres expériences. Une autre moyen de, de financer les, les ressources éducatives libres, ce sont les ONG. Et les ONG donc, qui interviennent donc, et qui apportent, pareil, sous forme d'aide, euh, sous forme d'appel d'offres, en particulier euh, la possibilité de créer des, des ressources éducatives. Mais comme le dit euh, Jean-Marie Gillot, euh, des fois, on se pose la question de la coordination des différentes ONG entre elles pour justement euh, faire euh, organiser un petit peu tout ça. Euh, et en fait, on s'aperçoit voilà, qu'il y a plusieurs modes de, de, de, de, de propositions d'aide pour... Euh, par les ONG, mais qui peuvent être des fois euh, en compétition au lieu d'être en coordination. Et donc, il parle d'une sorte de d'organiser en fait un Commonwealth euh, comme l'Open University, par exemple, qui permettrait de, euh, de, de coordonner un peu mieux ces aides et d'avoir de, de, de, une meilleure cohérence en fait entre toutes les, euh, les aides possibles apportées par les organisations. Donc, eh bien justement pour illustrer euh, cette coordination, on peut citer le, le, un des cas fondateurs initié par le, le Massachusetts Institute of Technology, donc qui a lancé eh bien, dès le début de la, du millénaire l'Open Courseware, donc qui est fondé sur, sur ce modèle de donateurs et de fondations et sur lequel en fait euh, ont euh, on été développés euh, la mise de, des ressources éducatives mises à disposition, desquelles ont découlé donc, le principe de l'open Crossware, dont euh, on parle aujourd'hui, mais aussi euh, donc, les MOOC, euh, les SPOC, etc., dont on pourrait parler un peu plus loin. Donc, en France... Euh, on sait qu'il y a actuellement un nombre limité d'établissements français qui sont membres de l'OpenCourseWare Consortium. Mais toutefois, la France donc, euh, a développé, comme je le disais précédemment, donc une initiative qui incite à la création de ressources éducatives libres, en particulier l'ensemble le projet des universités numériques thématiques, qui sont au nombre de huit, euh, qui regroupent en fait l'ensemble des disciplines enseignées dans l'enseignement supérieur, donc, je, moi, je vous ai noté une que je maîtrise mieux parce que c'est le domaine disciplinaire de mon campus. C'est l'Université ouverte des humanités, euh, donc qui est en fait un portail thématique qui propose euh, de mettre à disposition de tous des ressources dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, c'est un grand portail euh, sur lequel, en fait, un consortium d'universités contribue pour euh, créer et mettre à disposition des ressources qui vont être certifiées par un conseil scientifique, correspondant en fait à un niveau scolaire et en même temps qui sont de grande qualité, de réutilisabilité pour pouvoir être ensuite exploitées et mises à disposition de, de tous pour les réutiliser dans des cursus de formation. Donc euh, ces ressources ciblent souvent... Euh, le niveau euh, licence euh, des universités, et elles viennent enrichir des cursus de formation, en particulier des cursus pour aider à la révision ou à l'entraînement, ou au contraire, enrichir les connaissances. Donc, euh, je peux vous citer par exemple une ressource euh, dont l'université Toulouse-Jean Jaurès est l'auteur, qui s'appelle euh, Psychométrie, qui est, une, euh, est un outil en fait qui a été développé, pour aider à, et entraîner donc les étudiants de premier cycle de licence de psychologie. Donc, euh, donc qui est en fait une série de quiz et pour, euh, pour aider à la formation et qui vient en complément euh, à la préparation euh, des épreuves de validation des, premières, des premiers cycles universitaires. Donc, dans ce type-là de, de, de, de cursus, vous avez aussi euh, des ressources euh, qui sont des ressources purement de connaissances, en particulier des ressources d'aide à l'orientation, ce qui est une spécialité de, de cette euh, université numérique, euh, d'aide à la connaissance euh, du monde de l'enseignement supérieur et qui est destinée en fait à accompagner euh, le choix d'orientation euh, des lycéens et singulièrement donc, des lycéens de terminale. Donc, quand ils doivent euh, positionner leur choix euh, dans le système de préorientation qui s'appelle Parcoursup, et donc, on a des, des présentations sur, sur l'Université ouverte des humanités de, de cursus comme ça, de disciplines qui ne sont pas enseignées euh, au, au lycée, mais qui, en fait, intéressent beaucoup les publics pour mieux connaître ces disciplines et aider à, à leur compréhension, je pense, en particulier à des cursus qui ont été proposés sur euh, UH, donc qui sont sur euh, le domaine donc, de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, voilà. Et vous retrouvez ces cursus sur ce campagne. Et donc, dans le même esprit, mais donc pour le domaine du, du collège, donc vous avez Césamat, qui est pareil, qui a été fondé euh, au début de 2001. Et donc, qui est un dispositif qui diffuse donc des manuels scolaires pour le collège, euh, dont la particularité, c'est d'utiliser un outil euh, du monde de libre qui est, qui, est, qui est connu, mais qui est pas si utilisé que ça, qui est le wiki, dans le même esprit que l'encyclopédie Wikipédia, et qui permet donc de générer en un, un mode contributeur de plusieurs auteurs donc des manuels qui sont librement téléchargeables sur, sur ce site. Voilà, c'est deux, deux possibilités. Donc, les, les ressources éducatives libres, en fait. Le plus important, comme je disais, c'est que pour vraiment les libérer, il est essentiel qu'elles soient associées à une licence de réutilisation. Et souvent, les RL privilégient les licence Creative Commons, de type attribution, utilisation non commerciale, partage à l'identique. Comme je le disais précédemment, il est important pour les auteurs de, de ces ressources, qui souvent les proposent à tous, hein, de, de respecter surtout le... Ben l'auteur, la citation de l'auteur de, de la ressource, c'est ce qu'il ne faut pas modifier en général. Mais après, euh, il est important de pouvoir donc donner euh, l'attribution de partage euh, à l'identique. cest à qu'on peut l'intégrer dans son propre cursus pour pouvoir ensuite la mixer avec euh, son, son travail. Donc, euh, je vais essayer de vous illustrer ceci dans, dans un travail que j'ai réalisé euh, qui s'appelle le Portail International Archivistique Francophone, donc le PIAF. Je ne sais pas si je peux y aller d'ailleurs dessus, mais j'irai après. Donc, euh, le PIAF, c'est un portail qui est accessible. Vous voyez, si vous voulez le regarder, c'est vite, vite accessible. Hein, c'est le piafarchive.org. Qui est une initiative qui a été euh, faite par une organisation associative qui est l'Association internationale des archivistes francophones, à savoir qui est une association qui réunit les directions des archives de la francophonie, donc des pays France, Canada, Québec, Suisse, Tunisie, Sénégal, Vietnam, pour vous donner un ordre de compréhension. Et donc, cette organisation, dans cette profession, a, euh, au début des années 2000, en fait, souhaitait euh, réaliser, euh, une, sous la forme au départ d'un site internet, une proposition donc, de réunir sur un lieu unique euh, une formation entièrement euh, numérique, accessible à tous, libre et gratuite, euh, pour permettre en fait, l'auto-formation la, des professionnels qui devaient exercer dans un centre d'archives. Alors, pourquoi ils ont fait ça C'est parce qu'il n'existe dans la francophonie que deux grandes écoles qui qualifient euh, les professionnels qui vont devenir les responsables d'archives. Il y en a une à Paris et une à Montréal. Et ensuite, euh, dans le reste de la profession, la plupart des professionnels qui vont exercer... Euh, sur la planète, dans le monde des archives, en fait, ils viennent des, ce sont des fonctionnaires souvent qui euh, sont affectés à la fonction archive et qui apprennent sur le tas à ce métier. Et justement, donc, euh, ben les, les, les archivistes ont, euh, qui se réunissent dans des organisations associatives au niveau d'un pays, mais aussi au niveau, comme je vous montre là, au niveau mondial, euh, se sont mis d'accord pour euh, coordonner en fait une proposition qui consistait à proposer donc un cursus euh, complet euh, qui expliquait euh, c'est quoi ce métier, comment ça fonctionne, etc. Voilà. Et moi, j'ai été associé à ce, à ce projet. Alors, pourquoi moi Parce que dans mon université, comme euh, c'est le cas maintenant dans, dans une dizaine d'autres, on avait une filière de formation au métier des bibliothécaires, de la documentation et des archivistes, dans lequel moi j'enseignais l'informatique documentaire. Voilà. Et comme euh, je travaillais euh, aussi sur euh, la mise à, à Internet de cette, euh, de cette formation, eh euh, j'ai été invité donc, à donner euh, mon avis expert sur la façon de, euh, bah, de mettre au format Internet un cursus de formation. Donc, je le faisais déjà dans mon université pour les cursus euh, du, de formation continue dans laquelle je travaillais. Et c'est ce que j'ai réalisé pour ce, pour ce portail. Donc, euh, à la base sont que de, de ce portail, c'est euh, la, la concrétisation d'un cursus complet qui est proposé sous la forme d'un site Internet et que tout un chacun donc, peut suivre en suivant le parcours complet, Donc, qui consiste en fait à un cursus, des modules de formation, suivi de, de quiz euh, dauto d'acquis de connaissances. Voilà. Euh, mais ce portail, c'est aussi euh, une communauté de pratiques, donc une sorte de réseau social euh, propre au, au, au portail. Et c'est aussi un espace euh, documentaire et recherche. Donc, vous y trouvez euh, une banque bibliographique euh, de référence et vous y trouvez aussi un espace recherche pour inciter la, la communauté de recherche en archivistique. Donc, euh, ce portail, il a ouvert en 2005, il fonctionne toujours. Et il est actuellement actualisé en continu. Euh, la particularité, c'est qu'il est, euh, est administré à l'échelle de l'association internationale dont je vous parlais. Donc les auteurs se situent dans tous ces pays-là. Ils travaillent en équipe et ils utilisent pour travailler tout un environnement entièrement conçu en logiciel libre. Donc ces auteurs, ce sont soit des professionnels en exercice, soit ce sont des enseignants du domaine disciplinaire soit des chercheurs du domaine disciplinaire. Ils sont coordonnés donc par des responsables de, de thématiques, qui sont des professionnels qui se sont mis à disposition du projet, dans le cadre de l'association, qui travaillent bénévolement pour cette, cette organisation et qui veillent en fait à l'entretien et à l'actualisation continue de, de l'information. Au total, ça représente une petite équipe d'une quinzaine de personnes voilà, qui contribuent bénévolement à le faire fonctionner. Voilà, et euh, le, le, le financement de, de ce projet qui initiale, initialement avait bénéficié d'une contribution dans l'esprit des exemples que je vous ai cités, c'est-à-dire à la fois de dons apportés par les gouvernements des principaux pays de la francophonie, mais également une aide importante au lancement d'une subvention de l'Organisation internationale de la francophonie, et depuis donc maintenue en activité grâce à un petit budget qui est fourni par les contributions volontaires des différentes directions des archives que représente l'organisation, c'est-à-dire une contribution de la France, de la Suisse, du Canada pour l'essentiel, de la Belgique, de Luxembourg, pardon, j'ai oublié de les citer, mais surtout et avant tout par une contribution bénévole de beaucoup d'acteurs, un peu comme la mienne pour la partie technique avec un collègue, euh, comme la chef de projet et comme, euh, les, je vous dis, les chefs de rubrique qui euh, bénévolement le, le font fonctionner, mais aussi par un hébergement gracieux du ministère de la Culture français qui, mais, qui accepte de d'héberger euh, les ressources et le portail, ou comme une université, en l'occurrence l'Université de Montréal qui héberge une partie euh, de, du portail, c'est-à-dire la partie documentaire. Voilà, donc c'est un peu ce... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais euh, c'est un ensemble, moi, qui me semblait illustrer, en fait, la problématique euh, de la question que j'aborde avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que financer les ressources éducatives libres pour les créer, en général, on obtient euh, un financement euh, de plusieurs formes, comme vous avez vu. La difficulté, ensuite, c'est de, de maintenir, en fait, euh, en, de, et faire évoluer donc, cette ressource. Et pour cela, donc, de pouvoir, en fait, trouver euh, un moyen de la pérenniser. Et donc, souvent, ça repose sur, sur un système un peu comme je viens de décrire mon portail, en fait, de, un mix entre ben, des contributions, des aides institutionnelles, mais aussi un peu de, de dons de soi pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, ben après, c'est des choix. Euh, moi, par contre, pour ce portail, j'ai donné des. J'ai instruit, en fait, des. Deux choses qui me semblent fondamentales et que j'utilise systématiquement dans, dans mon travail, c'est que le, les outils et les contenus euh, de ce portail sont tous, euh, ont tous été choisis parce qu'ils étaient soit euh, du monde open source complet. Donc J'utilise là des technologies comme une plateforme Moodle, euh, un portail qui est conçu avec un outil qui s'appelle Drupal, et les cours sont faits avec une chaîne éditoriale qui s'appelle Scenari, pour... Euh, Citer, euh, tous ces outils euh, travaillent euh, et utilisent ce qu'on appelle des normes et des standards, ce qui fait que les contenus, en fait, sont facilement modifiables, transportables et pérennisables, si vous voulez, dans le temps. Ce qui, en fait, on a, on a évité les écueils dès le début euh, de créer des contenus qui soient liés à un logiciel ou qui euh, soient conçus dans des technologies qui ne peuvent pas évoluer. Donc, en fait, on a vraiment adopté un principe de conception de technologie qui sont le, les standards de l'Internet. Et donc, on est resté vraiment sur ces standards et on utilise des outils aussi qui ont adopté ces standards de façon à avoir quelque chose de durable dans, dans le temps et de pérenne. Ce qui fait qu'en fait, même si demain, on, on décide de plus héberger le, le portail là où il se trouve aujourd'hui, et qu'on veuille le transporter dans un autre univers, ce sera très simple parce que l'ensemble des contenus et de, des outils support respectent les standards et sont facilement exportables et exploitables ailleurs. Donc, ça, c'est une clé. C'est pour ça que j'ai voulu lier l'information de, de, du modèle économique. C'est aussi un modèle technologique. Euh, euh, on a en particulier en ce moment, nous, nous sommes en train de refaire des ressources que nous avions créé au début des UNT, parce que justement, elle s'était créée dans des technologies qui sont non standards et qui ont été maintenant abandonnées. Je pense en particulier à la technologie Flash, voilà, qui n'est plus fonctionnelle depuis le 31 décembre dernier. Et donc, en fait, on est en train de reprogrammer nos ressources en HTML5, qui est, lui est le standard, justement pour pouvoir le, continuer à utiliser ces ressources qui intéressent un certain public. Donc, ça, c'est un aspect qu'il qu ne faut pas négliger, mais qui nécessite quand même euh, ben, de, une certaine expertise et puis euh, de, de, de faciliter. Il faut reconnaître quand même que dans le monde éducatif, on travaille aussi en, en, en mode communautaire. Je pense en particulier à la communauté des, des utilisateurs de Moodle, donc la, le LMS donc, euh, que nous sommes majoritaires à, à utiliser. C'est très aidant aussi d'échanger dans cette euh, communauté pour... Euh, en fait, co-développer des, des contenus que, qui sont facilement transportables et changeables. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le faire. Moi, je l'ai de plus en plus à faire. C'est-à-dire, je vois arriver des enseignants qui viennent de notre établissement, alors qu'ils sont partis de l'établissement avec leur contenu. Donc, ils sont allés au, au service euh, ben, d'appui numérique comme le mien, euh, d'accompagnement pédagogique ou carrément à la DSI. Et en fait, le collègue, l'ingénieur leur a donné en fait l'export de le fichiers exportés de Moodle en lui disant, "Ben voilà, vous avez votre, votre archive et maintenant, vous pouvez vous en servir. Donc, ça peut être aidant justement de, de retrouver voilà, une compétence pour pouvoir transporter facilement son contenu. C'est un des aspects aussi de, qui intéresse donc les auteurs, de pouvoir réutiliser simplement leur contenu ou de le récupérer, de le réexploiter ré ré dans un autre contexte parce qu'ils se sont déplacés parce qu'ils évoluent leur carrière parce qu'ils changent d'établissement ou de pays voilà donc dans, dans le portail que sur lequel euh, j'ai travaillé on a on a particulièrement donc euh, été attentif à cela et donc on a déjà procédé à trois euh, trois grands changements en fait trois évolutions dans l'histoire de ce portail la prochainement je programmerai une quatrième évolution mais les fondamentaux, on n'y a pas touché, en particulier euh, ben, la ressource pédagogique euh, qui exploite en fait, un outil eh ben, qui a été développé euh, et qui est toujours développé euh, pas, très, pas très loin de chez euh, Perrine, là, par les collègues de Compiègne, qui s'appelle Scenari, euh, qui est en fait une technologie de chaîne éditoriale qui écrit un contenu en XML normé, donc qui est décrit. Donc là, on va utiliser des descripteurs... Euh, euh, pédagogie qui permet que ce contenu, en fait, on peut le transporter dans la plateforme d'exploitation. On n'est pas lié à, à la plateforme d'utilisation pour s'en servir. Et donc, dans son évolution euh, récente, cet outil euh, qui progresse euh, constamment, il est né en 1999, hein, donc c'est un, une, une vieille dame, cet outil, mais il, a, il évolue euh, beaucoup et récemment, il, a, il est devenu ce, ce qui est super pour, euh, pour pour nos utilisateurs, en fait, une application directement utilisable sur votre navigateur Internet. Donc, il n'y a plus besoin en fait d'installer quoi que ce soit sur son ordinateur ou sur son téléphone. En fait, on peut directement se connecter sur, sur le serveur, ce qu'on appelle, une, et, et, et donc directement éditer depuis son navigateur son, son contenu. Donc, ça permet, en fait, c'est ce qui m'intéressait pour mon projet là, puisqu'en fait, moi, j'ai des auteurs sur ce projet sur cinq continents. Euh, c'est de donner la possibilité, en fait, sur un serveur qui est hébergé, en l'occurrence, pour la partie conception chez moi à Toulouse, ben, que n'importe quel auteur, juste avec un identifiant, puisse venir euh, ajouter une pièce au puzzle du contenu. Parce que le contenu, non seulement est renouvelé, mais il s'enrichit, parce que de nouveaux modules sont créés. En fait, je ne connais pas nécessairement les auteurs qui arrivent maintenant, mais ce que je sais, c'est qu'ils vont venir écrire un contenu chez moi qui va être euh, donc, euh, appelé depuis un portail qui se trouve à Paris, qui va exploiter des documents... Des références biographiques qui se trouvent à Montréal, qui elles-mêmes ont pointé des références qui se trouvent quelque part sur la planète, voilà. Donc c'est ça aussi euh, les ressources éducatives, c'est une mise en réseau euh, faite par une communauté, Vous voyez. Donc c'est cette richesse là qui est, qui est intéressante, je trouve, d'exploiter dans le modèle en fait, euh, du développement d'un environnement libre, qui n'est pas simplement la ressource en tant que telle, mais tout l'écosystème qui permet de la faire fonctionner. C'est grâce à ça qu'on arrive à pérenniser un, un portail important, qui sert une communauté en fait, d'environ euh, 5000 utilisateurs qui consultent ce, ce produit. Alors, Je ne vous parle du moins des archives, c'est un petit monde, mais 5000, c'est beaucoup. Et, donc, euh, et le portail a. Euh, un petit réseau euh, interne qui compte euh, 1600 membres et en fait qui échange, qui collabore, qui donne des idées nouvelles pour faire évoluer le, le produit, qui constamment donc, prend en compte ce, cette communauté et qui a, qui a ça en partage, donc qui commente, qui essaye, qui font évoluer. Donc les dernières évolutions de ce portail, c'est euh, ben, de délivrer des attestations, euh, des, ce qu'on appelle des badges, euh, pour certifier euh, le, le, le suivi de, du cursus. Parce qu'en fait, ce portail, c'est souvent, il est maintenant euh, assez systématiquement utilisé par les cursus de formation, euh, aussi bien en France qu'en euh, qu Afrique ou, ou en Asie. Il est aussi euh, est donc euh, reconnu, le contenu, puisqu'il est de qualité, pour euh, acquérir des compétences. Lorsqu'on est un professionnel qui veut reprendre des études ou qui veut certifier un, un savoir, et c'est pour ça qu'on en arrive finalement à, à, à y monter aussi un système d'attestation. Donc, c'est je vous donne aussi un scoop, c'est une évolution qu'il va avoir. Donc, vous pouvez aller le consulter assez facilement sur l'adresse que j'ai indiquée. Je ne sais pas si je vais vous le montrer ou pas. Ah oui, mais je peux partager. Parce qu'en même temps, moi, je découvre le logiciel, donc c'est ça qui est bien. C'est très bien Eric, merci. Hein C'est tout très bien. Ah, très bien. Donc, euh, dans, euh, dans ces cette, cette, cette modes-là, euh, je travaille moi beaucoup sur un autre domaine qui est l'université numérique thématique. Donc, dans mon université, on a travaillé dès le lancement de ces projets sur deux en particulier, l'université virtuelle, euh, l'UVED et euh, l'UOH, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vous les ai cités pour vous montrer qu'elles ont aujourd'hui deux modèles économiques légèrement différents. Euh, le premier, c'est les statuts de ces, ces UNT. La première, en fait, c'est une fondation euh, qui reçoit une contribution. Et la seconde, en fait, c'est un service interuniversitaire. Donc, c'est de, devenu une structure d'une composante d'enseignement supérieur. Donc les modèles de financement aujourd'hui de ces de ces euh, UNT sont en fait d'abord et avant tout des contributions euh, des établissements aux fondateurs. Donc en fait on, on a ce qu'on appelle une cotisation annuelle qui qui, euh, qui abonde en fait le budget, mais aussi en fait on a une petite aide de la tutelle, la direction générale de l'enseignement supérieur, mais surtout maintenant on développe des partenariats sous forme de réponse à des programmes européens ou faire appel à des fonds privés comme euh, L'UN en particulier. Euh, C'est ce qui a permis de, de pérenniser ces universités numériques thématiques. Alors, chacune a pris euh, des chemins différents, mais pour garder en fait euh, le principe de rendre libre et accessible les contenus, voilà, il a fallu trouver un modèle économique pérenne de, pour la faire fonctionner. Parce que d'autres UNT ont choisi au contraire de vendre la ressource donc pour, euh, le, ben, pour la pérenniser pour la renouveler. Donc, est là, on n'est plus du tout dans une ressource éducative libre. Donc là, c'est important de, de le comprendre. Parce est, au départ de ces, de ces UNT, il y a eu une faune d'amorçage en fait, initiée par l'État. Et donc, désormais, il y a un, un modèle économique qui essaie de se mettre en place pour euh, les faire fonctionner, les faire durer dans, dans le temps. Voilà. Et donc, les établissements euh, qu'on appelle mammo fondateurs, des établissements comme mon université, sont des des acteurs importants pour co-financer. Donc, donc, ça veut dire aussi que dans notre établissement, il faut qu'on prévoit dans notre budget voilà, un soutien, une somme régulière pour financer le, le portail. C'est pour ça que voilà, ça ne marche pas, ce n'est pas gratuit en fait, hein, comme environnement, même si on a l'impression que c'est gratuit. Donc, les sommes récoltées servent à deux choses. Enfin, trois choses, elles servent en fait à financer le maintien de techniques opérationnelles de, de, de, de l'infrastructure qui supporte les contenus, donc les serveurs, tout l'infra informatique, ça sert à rémunérer aussi les petites équipes euh, qui, euh, qui fait fonctionner le projet, qui fait sa communication, qui développe, qui suit les travaux, mais aussi ça sert et surtout à rémunérer les auteurs, les nouveaux auteurs qui ont euh, financé la, la création de, de nouveaux contenus tout simplement, et toujours pareil, sous forme d'appel d'offres. Donc, euh, ces universités thématiques sont aussi maintenant des lieux qui travaillent beaucoup le marketing, la promotion, la présence dans des événements pour mieux se faire connaître et trouver en fait, d'autres partenaires, d'autres euh, financeurs pour, euh, pour promouvoir en fait, l'utilisation et la réutilisation des contenus qu'elles proposent, qui sont des magnifiques contenus en même temps. Et qui contribue donc à élargir la connaissance et la créativité de l'enseignement supérieur français. Et c'était un peu dans un premier temps. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un peu d'argent là-dedans. Et moi, c'était ma grande question c'était en fait. Euh, comment en fait on pérennise un financement de ressources éducatives libres Donc, quelles solutions Je l'ai mis sous forme d'un point d'interrogation parce que je voulais échanger là-dessus un peu avec vous. Euh, je ne sais pas quel type de question ailleurs. Je n'ai pas regardé que vous posez pour l'instant, mais euh, c'est une vraie question. Donc, je vous ai cité euh, deux de, de des sujets sur lesquels moi je suis amené à travailler. Euh, donc, à la fois, une contribution euh, volontaire et un peu personnelle que j'ai euh, sur… Euh, sur l'initiative d'une association euh, professionnelle euh, de, de maintenir et de développer un, un portail de, de formation. Et l'autre, c'est plus lié à, à, au boulot de, de notre service, c'est-à-dire euh, être un, un acteur de, du développement d'un portail de ressources éducatives qui euh, donc, euh, se préoccupe aussi d'être financeur de cette ressource. Donc, c'est aussi une certaine... Euh, mentalité à faire prendre en, en conscience dans des établissements qui n'ont pas forcément prévu de, de considérer que pour euh, que ces ressources existent, il faut les financer. Donc, il faut trouver une, dans le budget une, de quoi à, à prévoir. Ce n'est pas si simple que ça de, de faire accorder à un conseil d'administration le fait de chaque année euh, cotiser pour euh, que le, le portail UH fonctionne, par exemple. C'est pour ça que je l'ai mis sous forme de point parce que ça reste quand même une question posée et une, une, une pédagogie à faire d'apprendre à, à, à considérer que pour qu'on dispose des ressources, il faut que notre, notre établissement prenne en considération ça et mette les moyens nécessaires à, à le faire. Voilà. Euh, pour faire ce je n'ai pas cité beaucoup de, de, de, de références, je, je me suis appuyé sur, euh, sur d'abord un bel article a écrit Olivier einstein euh, de l'Université de Nantes, donc il s'appelle Les de la formation en ligne et les ressources éducatives libres, quel mode de financement vous trouvez dans, en ligne euh, sur son blog, mais aussi euh, dans le documentaliste. Euh, un article, on trouve aussi en ligne qui s'appelle Faciter l'apprentissage grâce au partage libre et légal, euh, qui est une courée d'UNESCO, donc de. Euh, Green Cable. Et puis, euh, le rapport de l'IAGNR sur les universités thématiques a été publié en 2016, justement, qui faisait un état des lieux de, de ces universités thématiques, de, de leur modèle économique, qui faisait des préconisations pour leur, leur pérennisation, pour, pour la plupart qui ont été mis en œuvre euh, par les UNT et qui ont pas mal innové depuis, euh, depuis ce rapport pour, pour se développer et euh, continuer à... À proposer leur service voilà c'était ma première merci merci beaucoup eric euh, d'abord c'est très intéressant et, et puis l'exemple du piaf est éloquent à la fois en termes de, bah, de création de quelque chose tout simplement qui existe qui vit qui est animé par une communauté euh, avec toutes les valeurs de l'open dedans, open source, open education, certification aussi, ce qui est oui. parcours complet de formation finalement euh, ouvert. C'est ça. Euh, donc félicitations parce que je vois que depuis le début, tu, tu portes et tu animes ce projet en plus bénévolement. Oui. Euh, on, on fait tous, enfin euh, moi si, si j'anime… Open Education Global francophone, c'est justement que j'ai été élue membre du board d'Open Education Global, qui est donc issu de l'Open Curseware, qui est devenu ensuite Open Education Consortium, et maintenant qui s'appelle Open Education Global. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie d'aller créer une association dédiée francophone, en fait. Hein. Et je vois une Christescu que j'ai connue par mes activités sur la blockchain, qui parle des, de la création de de monnaies numériques, euh, ou plus exactement de crypto-monnaie. Mmh. C'est vrai qu'il y en a toutes sortes, et il y en a qui sont dédiées à des projets communs, parce que une des, des inspirations euh, de la blockchain, c'est d'abord de revenir aux sources euh, de, de, de l'informatique, et euh, de s'appuyer toujours sur des logiciels open source, et de redonner le pouvoir aux, aux pairs de se reconnaître entre eux. C'est vraiment intéressant de, de lier les deux sujets, et qui sait peut-être que... Ça va, ça va nous inspirer tous ensemble, tous ceux qui voudront. Euh, moi, je peux travailler dessus parce que ma direction de l'innovation pédagogique euh, me soutient et m'a permis de, de créer euh, cet événement francophone avec l'accord et la bénédiction du board. Mais il n'y a pas d'autre source de financement hein, que celui de, enfin, quand même, du bénévolat, de nos temps à nous. Euh, voilà, Mais on n'est pas non plus des auteurs, euh, je ne sais pas, freelance. On a, on a quand même un, un salaire à la fin du mois. Et c'est le cas de la plupart des, des enseignants qui s'intéressent qui à l'open education. Et c'est une différence majeure entre la création d'œuvres littéraires ou artistiques euh, en dehors d'un cadre salarié ou fonctionnaire. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, comme toujours, Alexandre, c'est un peu notre... Archiviste en chef, en fait. Alexandre, il, il a tout en tête et il nous donne, au fur et à mesure, de discussion des sources. C'est génial, pas du tout, oui, pas de désolé. Merci, Alexandre. C'est génial de, de t'avoir. Euh, Alexandre a aussi eu l'idée de, puisque j'avais partagé avec certains, euh, un article sur comment utiliser et réutiliser des ressources éducatives libres. Et C'est Alexandre qui m'a suggéré d'en faire un webinaire, ça sera le mois prochain avec Luc Massou. Euh, voilà de la Lorraine qui a écrit tout un article pédagogique qui va nous décrire le mois prochain euh, pour aider euh, tout le monde à, à s'y mettre et, et à faire connaître euh, autour de nous euh, les meilleurs moyens de euh, d'aider les enseignants en fait euh, à, à monter dans le dans ce, ce grand ce grand train. Voilà et donc euh, je te propose maintenant Eric d'aller prendre les questions tout d'abord puisque dans cet outil Livestorm, oui, euh, qui n'est pas open source, mais qui a l'avantage euh, d'être complètement francophone, euh, et c'est un, une société française, mais particulièrement, euh, qui a mis particulièrement l'accent sur la, le respect de nos données personnelles. Donc, euh, je... ils se sont organisés pour faire des conférences, LiveStorm. Et donc, les questions, et bien, il y a un onglet dédié aux questions. Donc, si vous avez des questions, il faut le mettre non pas dans le chat, mais dans l'onglet questions. Après, euh, tout le monde pourra revoir le webinaire et toutes les sources que donne Alexandre sont dans le chat et ça permettra donc d'aller euh, les chercher. Euh, Vas-y, je, je te laisse la parole, Eric, et je te laisse répondre aux questions. Euh... D'accord. Merci. C'est Alexandre qui en a posé beaucoup. Hein. Au sujet du financement des ressources, il y a de bonnes données sur les coûts existants oui, dans son contexte associé à l'achat du matériel d'apprentissage. Euh, L'Université d'Ottawa a une bonne étude bilingue. Il devrait y, avoir, il devrait y en avoir d'autres. Euh, ben, oui. Dans euh, les pays, quand même, dans les UNT, les universités numériques thématiques, il y a des appels à projets qui, effectivement, où il y a... Le, le temps homme est oui. compté pour pouvoir demander l'appel à projet. Donc, il y a des grilles qui existent en France, mais est-ce que c'est représentatif de, la, de tous les pays de la francophonie Alors, Je pense qu'il y a une certaine euh, nécessité en fait, d'avoir une, une normative donc, des coûts, puisque c'est la principale chose. Pour répondre à l'appel à projet, on, on, on, on, on, on suit des canevas en fait, euh, fixés. Donc les UNT elles en ont défini euh, de, de très précis. Donc où où l'ensemble des, des coûts sont, euh, sont identifiés pour tous les acteurs, qui toutes les actions qu'il va falloir mettre en œuvre pour réaliser euh, la ressource. Donc, on, on a à la fois le coût homme, donc des différents acteurs euh, qui vont réaliser le contenu, mais aussi euh, éventuellement l'acquisition de logiciels, auteurs, qu'il va falloir avoir, etc. etc. Et de, il ne faut pas non plus négliger le coût euh, de stockage qu'il faut, qu faut prévoir éventuellement l'achat de nom de domaine, et enfin, tout, tout ça. Quoi. Euh, oui, donc, lorsqu'on répond aux, aux UNT, euh, mais c'était déjà le cas aussi euh, lorsqu'on fait euh, des e-learning, des e en fait, on a aussi des coûts, euh, des cahiers des, des charges précis à, à renseigner pour, pour ça. Euh, la... Là, par exemple, j'ai évoqué le, la question de reprise de, de contenu. C'est actuellement, euh, ben, c'est pour cette fin de semaine. Euh, si vous vous rendez sur le site du LOH, vous verrez le détail. Mais euh, il y a un appel justement euh, à financement qui est conçu pour aider les, les établissements qui ont créé il y a longtemps des, des contenus à réactualiser ces contenus. Donc, euh, il y a un travail préalable qui a été fait d'intérêt de ces contenus par la communauté. Donc, il y a des contenus comme ça qui ont été identifiés, euh, comme étant euh, appréciés et utilisés souvent, et qu'il était nécessaire de, de moderniser. Donc, pour cela, donc, ils ont fixé une aide euh, qui prend en compte le, le, la reprise technologique qu'il qui faut faire pour, euh, pour que ces contenus soient, soient pérennisés. Voilà. Voilà. Tu connaissais ça euh, euh, tu, dont tu parles, voilà. Alexandre, je ne la connais pas. Ce serait bien que tu... voilà. Ouais, Laure voilà. euh, Delru, qui travaille à l'Université de Lille, donc je suis ravie de la voir euh, à la bibliothèque, euh, nous demande quelles clés d'identification utilisez-vous pour les auteurs hors CID. Dans le même ordre d'idée, les REL sont-elles identifiées par des DOI ah, oui. Laure. Je ne sais pas ce que sont les DOI, Evraille. C'est le descripteur. Euh... Euh, ça serait bien qu'elle nous expliquer. Non, on ne fait pas ça. <rire> on ne fait pas ça. Non, je n'ai pas fait ça sur les ressources que j'ai créées, personnellement. Non. Il euh, y a une autre question de Benjamin Parmentier. Est-ce qu'il y a des réflexions de lien avec Gaia X Ah ah Alors, euh, on, on, je suis impliquée dans, dans la, la Gaia X Education and Skills. Donc, on va plutôt travailler pour l'instant sur les données, les données ben, issues de nos établissements, sur les étudiants tout en... Enfin, vraiment, ça dépendra de leur consentement. Euh, et S'ils le souhaitent, eh ben, ça pourra énormément les aider, euh, soit dans l'orientation, soit dans l'idée de trouver des compétences. Euh, et il n'y a pas aujourd'hui de thématique ressources éducatives libres dans GaiaX. Il euh, y a quand même des réflexions sur le fait de trouver les bonnes ressources, euh, soit comme l'a décrit Eric, soit avec... Euh, Colin de la Higuera, euh, par des nouvelles méthodes de recherche euh, moins archivistiques, moins classiques, moins documentalistes et plus euh, sur de l'elastic search ou euh, des, des, des méthodes plus euh, plus récentes. Il y a donc euh, pas un lien actuellement que je connaisse entre ressources éducatives libres et GAIA-X, mais il y a des liens entre les données de ces ressources et euh, des recherches selon mmh. les disciplines. Euh, justement, on s'en occupe aussi avec l'ordre rue euh, en lien avec, euh, avec les suggestions à faire aux étudiants. Vous voyez, des choses comme ça. Mmh. Donc, ça. Euh, à un moment, on va... Et UOH avait aussi, un, avec Oneige, un, un beau projet sur, sur la question. De pousser des ressources euh, identifiées euh, aux étudiants que ça pouvait intéresser. Oui, c'est le projet Périclès. C'est ça. Mais ce qui était un peu compliqué, c'est qu'en fait, pour les enseignants-chercheurs, toute ressource est intéressante un peu sur tous les thèmes. C'est-à-dire que comme il n'y a pas… Il était possible qu'une ressource serve d'objet à étudier en même temps que de, de ressources réellement pédagogiques pour l'année de licence 3, de troisième année de licence. Et donc, ça, ça pouvait un peu compliquer, finalement, la, la finesse du grain. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher dans l'ensemble du texte de la ressource et pas seulement dans, dans la description de la ressource. Ah oui, alors là, si vous voulez, pour compléter ce que tu dis, moi, moi, moi la problématique que j'ai, euh, qui, qui fait l'objet de, de longues discussions à, à chaque fois que je rencontre le, le comité de pilotage du, du projet euh, PIAF, euh, c'est cette dualité qu'il y a entre l'exploitation en faite par les enseignants dans les cursus euh, du, des contenus pédagogiques que nous créons et justement l'aspect euh, base de connaissances que ces mêmes contenus euh, présentent. pour ça que c'est intéressant euh, la, la, la, la proposition de l'or parce que ce n'est pas comme ça qu'on l'a pour l'instant mis en œuvre. Et moi, il y a toujours le même dilemme. Parce qu'à la base, j'avais fait un parcours de formation progressif. Mais plus ça avance, plus ça devient en fait un conteneur, de, de base, une base de connaissances dans laquelle on peut venir piocher en fait, et picorer sans arrêt du contenu. On n'est pas obligé de suivre le parcours. On peut simplement venir prendre des, des éléments à l'intérieur. Et, et la façon de le présenter, de le décrire pour, facile, pour permettre les deux actions n'est pas simple, en fait. Vous voyez ce que je veux dire c'est euh, -ce une des raisons pour lesquelles on a changé de technologie puisqu'au départ, euh, la première version que nous avions faite du, du portail justement on avait présenté les ressources pédagogiques euh, dans un, dans un repos, repository documentaire et donc c'était une grande base de connaissances pédagogiques avec des ressources disponibles, Voilà, elles n'étaient pas agencées dans la version actuelle, les, les ressources pédagogiques sont présentées dans un parcours de formation à l'intérieur d'une plateforme pédagogique. Donc, il lui donne en fait un, un schéma de progression. Alors, c'est intéressant pour délivrer euh, une, une attestation, ça l'est beaucoup moins pour euh, en fait en faire euh, une base de, de modules libres, si vous voulez. Voilà. Donc, on essaye actuellement de faire cohabiter les deux. Et justement pour ça qu'on a travaillé plutôt sur le moteur, sur les descripteurs du contenu pour exploiter le moteur de, de recherche qui permet de rentrer dans, les, dans ces ressources, non plus en suivant le parcours, mais directement dans le contenu. Mais ce n'est pas simple à faire. En tout cas, ce n'est pas simple à faire accepter dans la dualité permanente que j'ai entre justement des enseignants qui veulent juste s'en servir pour les cours et les autres qui veulent faire de la recherche dessus. Voilà ce que je peux dire. Après, ouais, je... Benjamin, euh, peut-être qu'il faudrait monter pour nous présenter InnoCoufou. Oui, ça serait intéressant, oui. Oui, parce que ça me rappelle un peu le projet d'Éric Chirel hein, qu'il avait présenté l'année dernière et qui consistait à aller fouiller tout Wikipédia pour trouver de la ressource pédagogique, euh, des descriptions selon les pays d'un le même euh, objet. C'était assez intéressant. Alors, je vais essayer de vous appeler euh, Benjamin. Enfin, Vous pouvez monter si vous voulez, euh, je vous invite à participer. Avec nous. Voilà. Oui, non, non, c'est pas... Bon, on va venir à voir. Ça Bonjour. Benjamin. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où alors Eh bien, de France. Très bien. Vers Lyon. Ah. Voilà, voilà. Euh, euh, euh... Oui, donc, Aïno Koufou, pour vous présenter très rapidement, on est une... une une petite start up qui fait donc en partie de l'analytique comme, euh, comme Alexandre l'a très, très vite retrouvé, mais surtout notre objectif c'est de faire un moteur de recherche de ressources pédagogiques. Donc évidemment on est excessivement intéressé par tout ce qui se dit ici et toutes ces notions de, de, de, de, de choses libres. Euh, Aujourd'hui on est sur le vraiment sur le travail de référencement de, de toutes ces ressources pédagogiques et euh, d'essayer de, de les mettre à disposition des gens. Donc euh, euh, on a effectivement Wikipédia, on essaye de référencer YouTube, les plateformes de MOOC, les choses comme ça, euh, et le but c'est de s'adresser aux professeurs ou aux formateurs dans un premier temps pour qu'ils aient leur regard critique sur ce qu'on a proposé euh, et qu'ils aient la possibilité bah, peut-être de leur faire gagner du temps sur, cette, sur, sur, voilà, sur leur recherche, etc. Euh, le but à terme c'est de proposer ça aux apprenants, mais aujourd'hui on sait bien que que, que nos algorithmes se plantent parfois, proposent des choses qui ne sont pas parfaites parfois. Et donc, du coup, on veut d'abord s'adresser au professeur pour qu'il puisse avoir ce regard critique et dire « Bah Non, ça, c'est nul, jamais de ma vie, je propose ça à mes apprenants. » Ça, c'est intéressant. Et, euh, et voilà, la recherche a été plus facile. Et donc, on est engagé dans, euh, dans les projets qui sont défendus en ce moment par rapport à GaiaX, X, notamment euh, Prometheus X et, ou, des, ou des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça va, ça vous convient comme rapide présentation. Si, si, mais c'est bien, mais donc, euh, c'est vrai qu y a alors vous n'êtes pas tout à fait le seul, mais pas très nombreux non plus oui. euh, là-dessus, et c'est intéressant. Je, je crois Moi, je, il me semble que c'est la première fois que je découvre euh, euh, votre société, donc euh, je trouve ça très très bien, et puis euh, il, y a, il y a sûrement des choses à faire. Quelle serait la réutilisation, une fois que c'est vraiment à destination des enseignants dans, dans, dans un premier temps oui, euh, c'est-à-dire aujourd'hui très clairement au-delà du travail de recherche qu'on fait en arrière-plan, hein, qui est, qui est euh, je tiens à le préciser, qui est sérieux, on est soutenu par le Liris qui est un labo un labo sur Lyon, on a un TESAR en interne, etc. pour faire cette, cette, cette. notamment pour l'instant on travaille surtout sur le fait de mettre le bon domaine de compétences en face de chaque euh, ressource pédagogique. Euh, et par rapport à l'objectif pédagogique, et, euh, et etc. Euh, et on a quand même une base de données de 2,5 millions de ressources pédagogiques identifiées, euh, donc c'est-à-dire presque 10% de ce qui existe sur sur Internet, donc on est assez fiers de ça, mais de là à être capable de proposer la bonne à la bonne personne, on n'y est pas encore, très clairement. Euh, voilà, il y a encore tout un, tout un énorme travail là-dessus. Euh, et, et concrètement, aujourd'hui, on le fait de deux manières différentes. Euh, on est en lien avec Pôle emploi sur les métiers en tension, euh, on essaie de leur construire une plateforme qui permette de, de mettre un certain public qui cherche, à, qui cherche à se former en lien avec des ressources pédagogiques. Et puis, on a construit un, un outil qu'on a, qu a appelé Studio, donc Ainu Studio, et qui là, pour le coup, s'adresse vraiment aux professeurs, avec la possibilité donc de consulter toutes les ressources pédagogiques qu'on a, euh, pour éventuellement les mettre à disposition de leurs apprenants, mais surtout euh, la possibilité d'aller de, de, de, euh, toucher à notre base de données. Et donc de la de la modifier ou de la ou de nous signaler qu'on s'est planté sur un truc et que le domaine de compétence n'est pas le bon ou que la qualité qu'on a indiquée n'est pas la bonne ou ce, ou ce genre de choses. Et donc, cette, cette, cette plateforme qui s'appelle Studio, elle est en bêta test pour l'instant, c'est-à-dire qu'en gros, on l'a finalisée depuis quelques semaines et, et on cherche justement des gens qui seraient OK pour, pour l'essayer, pour la tester et puis pour, pour nous faire des retours dessus, en fait. Je, je pense que Laure... Lors de leur vue, on sera, sera intéressé. Et puis à l'Université de Lyon, il y a beaucoup de personnes qui connaissent parfaitement la, toute la, la mécanique des ressources éducatives libres. Et, et donc, euh, ça serait. Euh, on pourrait vous mettre en contact aussi euh, local, mais ici, vous avez aussi des personnes euh, euh, du Sénégal, de Tunisie et, et d'un autre pays. Euh, C'est marrant parce que. On... à l'écran ils mettent que les drapeaux donc c'est toujours un peu difficile de savoir <rire> okay. exactement okay. quel pays. Sure. Je ne connais pas par cœur les drapeaux de la planète. Et donc ça serait je suis sûre qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient prêtes à tester dans d'autres dans d'autres pays. Ce bah, serait vraiment avec plaisir, parce okay. hein. que c'est vraiment ça qu'on qu'on recherche aujourd'hui pourrait au mois de... Je pense que janvier, février, je suis en train de remplir le, les webinaires, mais peut-être au mois de mars prochain, on serait peut-être plus près, on pourrait faire un webinaire dédié pour ouais. euh, aller voir alors, en, en ligne, sais. en fait, euh, tous, en même temps, pendant une heure, hein, euh, ce qu'on arrive à trouver avec euh, ce que vous avez fait et comment on arriverait à le réutiliser. Bon, voilà, Ça être un, un atelier euh, travail. D'accord. Bah, écoutez, euh, vraiment, alors là... Ce serait idéal pour moi, je, je, je, je, je n'ose pas espérer une telle chose. <rire> bah oui, c'est ça qui est sympa dans enfin, euh, la famille hein. de l'open hein. Super. Pourquoi Merci. pas Enfin, moi, je trouve ça je trouve que c'est une bonne idée. Euh, après, euh, si les... ben, on verra bien hein, qui viendra. De toute façon, c'est comme ça qu'on voit si ça intéresse euh, les personnes. On pourra aussi éventuellement, ça va sûrement intéresser, entre guillemets, vos concurrents. Alors, je ne sais pas où en sont les uns et les autres, mais Colin de la Higuera qui organise la prochaine conférence mondiale pour la première fois dans un pays francophone, donc à l'Université de Nantes, au mois de mai prochain. Il est aussi sur ces questions-là, de l'intelligence artificielle, pour trouver des ressources éducatives du monde. Oui, tout à fait. Et si vous êtes dans le promoté vous savez certainement peu j'ai certainement été un peu mieux au courant. Laure, je t'ai fait monter parce que tu posais des questions. Et Alors nous, Laure et moi, on, est, on est essaie de travailler, mais ça, ça reste un peu justement euh, pas encore euh, euh, très opérationnel. Euh, L'idée, c'est euh, justement que la, la bibliothèque universitaire de Lille sache proposer aux étudiants... Euh, à la fois les ressources éditorialisées et les ressources euh, libres. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot, euh, là ou... Oui, donc on… Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je ne me vois pas alors que j'ai autorisé la caméra, donc… Euh... Oh, bon, dommage. Je... Là, nous, on, on voit LD. Voilà. <rire> bon, ok. Euh, donc, bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, on, on, a, on a commencé à réfléchir à travailler ensemble avec Perrine euh, et puis avec euh, les, les, les collègues de, de la direction de l'innovation pédagogique de l'université pour voir comment euh, on pouvait euh, travailler sur euh, notre base YOKE, euh, qui est euh, une base de sujets d'examen au départ. Euh, et une base euh, sur laquelle les étudiants euh, vont très très fréquemment et très assidûment. Et on s'est dit que ce serait le, le bon endroit pour euh, leur pousser euh, des euh, ressources éducatives libres, moissonnées par ailleurs et produites par des enseignants de l'université de, de Ville, euh, en partant du principe qu'il faut être là où les étudiants sont et euh, leur proposer euh, des contenus pertinents au, au bon moment. Donc, ça, c'était pour euh, donner un petit peu des éléments de contexte sur la, la collaboration euh, qu'on conduit euh, donc, entre le service commun de documentation et la direction de, de, de l'innovation pédagogique. Sur AI, Alexandre. Pour, euh, pour vous donner quelques éléments de contexte, oui, c'est sur ORIOAI, Alexandre. Pour vous donner quelques éléments de contexte, euh, sur, ma, sur ma question, en fait, euh, ça, ça, ça rencontre des préoccupations très très immédiates pour moi. La première, c'est quand on crée une interface de dépôt pour les articles scientifiques en archives ouvertes, par exemple. La clé d'identification des auteurs, c'est le numéro ORCID l'ID all al quand on quand on verse sur sur al mais tout ça est connecté donc ça nous permet d'avoir de désambiguer en fait euh, l'identité auteur et d'améliorer la qualité du référencement des ressources qu'on qu signale euh, voilà donc ça me semble ça me semblait être un, un outil pratique d'identification des auteurs et donc toujours dans ce même souci de garantir la la qualité et la visibilité des ressources, le fait euh, de leur attribuer un, un DOI, donc euh, comme pour un, un article scientifique ou comme pour un set de, de données euh, scientifiques, euh, on, peut, euh, voilà, on pourrait euh, demander une, une attribution de DOI pour ces ressources euh, pédagogiques ou ressources éducatives libres. Euh, est-ce que tu l'année dernière, quand on avait fait les 21 webinaires d'Open Education Global francophone, on avait eu les documentalistes des UNT Est-ce que tu avais pu voir ce webinaire ou est-ce que tu, tu voudrais en, en parler directement avec les personnes qui documentent ces ressources éducatives libres En tout cas en France, hein, après. il y a sûrement d'autres. Alexandre, va sûrement nous dire ce qui se passe au Canada donc, effectivement, moi, je n'ai pas, pas assisté à, à ces webinaires avec les documentalistes des UNT. Euh, D'après ce que je peux voir de, de, de leur côté, euh, je pense que ce serait effectivement intéressant qu'on ait un échange. Euh, et ça rejoint aussi les, les, les questions que je me pose sur l'annonce qui a été faite de, de, du, du caractère central de Fun Ressources comme dépôt national euh, de ressources éducatives libres euh, dans le cadre euh, des, des, des, de la mise en œuvre euh, des décisions concernant euh, les données, euh, enfin, l'ouverture des données, des codes et des algorithmes. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de répondre encore de deux façons parce que tu connectes évidemment entre Open Science et Open Education. Euh, donc, grâce à à Cécile, euh, on a euh, euh, alors il y a un article pour lequel j'avais été sollicitée, mais je pouvais absolument pas répondre parce que je connais pas assez euh, les questions de l'open science. Et donc c'est euh, euh, pardon, Cécile Zviatek hein, qui l'a rédigé pour la France. Et c'est la première fois, quoi, donc c'est un grand article international. Et c'est la première fois qu'on s'intéressait vraiment à ce qui est proche, ce qui est loin ce qu'on peut faire. Et donc, c'est ces articles-là qu'il faut que je vous partage, en fait. Il faut que je partage l'article de Cécile Zivatek et l'article de Luc Massou euh, qu'il décrira euh, le mois prochain. Euh, c'est dans la description du webinaire. Euh, et d'ailleurs, ça répond à la question de Belkis Benadjali. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact du mouvement Open Ressources sur les enseignants, les étudiants, les enseignements Alors, en de ce que je sais, euh, euh, en 2018, à l'occasion de, euh, de l'Open Education Leadership Summit, il y a eu un appel pour les francophones. En revanche, la recherche est encore peu développée euh, dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, il y a eu très vite il y a eu des ressources justement qui ont été mises, euh, pas dans le bénévolat du tout, hein, dans des vrais chercheurs qui se sont dédiés aux questions de l'Open Education. Et donc, il y a eu des, des recherches de plusieurs années sur l'intérêt du mouvement. Et dans les pays francophones, donc, il y a eu un appel en 2018 fait par Luc Massou et qui a abouti aussi aujourd'hui à cet article sur comment utiliser, réutiliser les ressources. Ça, là, peut-être que ça se construit un peu. Et puis, Barbara Classe, suite à... donc qui travaille à l'Université de Genève et qui est une participante active, qui a eu son webinaire cette année, Barbara Classe a, lance, a lancé aussi un journal scientifique, Open Education, euh, en demandant à certains d'entre nous de, de devenir membre du comité scientifique. Et donc, on peut faire des propositions. Là. Ça, tout ça va venir alimenter en fait, la, la réflexion. Évidemment, euh, euh, Ali euh, Belkis euh, Benadj, c'est une très bonne question, ça fait partie ça fait partie des choses qui ne, ne sont pas assez documentées finalement. Mais sans avoir besoin de recherche dedans, on peut dire que c'est la façon vertueuse en fait de moderniser euh, l'enseignement euh, à notre époque, parce que euh, si on fait toute une ressource éducative euh, numérique euh, sans la partager, c'est vraiment dommage, et puis... Euh, donc, c'est tous les enjeux des, des licences créatives communes Apprendre à, à citer ses sources. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait tous euh, dans le cadre de l'enseignement. On apprend toujours à citer ses sources. Mais repartager, accepter que son texte soit modifié, repris, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit. C est, en fait, on fait de l'open education sans le savoir. C'est ce qu'on nous demande quand on fait un devoir, une dissertation, quand on doit restituer un sujet. On nous demande de... de réfléchir aux sources et de réécrire. Bon, mais là, ça accélère. C'est pour ça qu'on dit que l'UNESCO l'a reconnu comme reconnaît les ressources éducatives libres, comme la, la façon d'aller vers une éducation de qualité, hein, vers les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est pour aller vers une éducation de qualité, parce que plus il y a de regards critiques sur les ressources, plus on partage et meilleure la, la, la qualité va être. Merci Alexandre de toujours sourcer justement tout ce qu'on raconte. C'est génial. Euh, voilà, euh, Eric, oui. sur les, les modèles durables, il y a, y a vraiment euh, la question de la mise à jour qui est toujours euh, complexe Oui. et souvent Mais... posée. Une fois qu'un qu un document est en ligne, est-ce qu'il n'échappe pas à son auteur et comment, euh, comment est-ce qu'on peut justement vérifier euh, comment il va être repris Tu t'es intéressé à ça, j'imagine aussi. Mais Ça dépend où est-ce qu'il est en ligne, mais ça dépend comment il est construit le document. Oui, je me suis intéressé, ça dépend où est-ce qu'il est déposé. La complexité, c'est que les derniers documents qu'on fait, en fait, ce sont des assemblages de contenus qui ne sont pas forcément tous stockés au même endroit. Euh, D'une part. Donc, même s'il y a l'auteur qui a fait ça. Euh, euh, en fait, le, la façon dont il est... Ça dépend pas comment ils sont programmés, les documents, en fait. oui, Tout simplement. Euh, je me suis intéressé à ça pas beaucoup. Ce que je maîtrise, oui, ça je sais comment ils sont faits, mais sur les plateformes sur lesquelles on, on développe ça, je ne sais pas trop répondre à cette question. Bon, euh, elle est difficile. Vais... Oui, elle est difficile, oui. Mais... <rire> Franchement, existe... elle est difficile. Moi, j'avais l'idée avec euh, la blockchain de pouvoir faire des traçabilités, un peu finalement comme ce qui existe déjà dans Wikipédia euh, sans blockchain. Oui, c'est une bonne Et idée. Et de faire de la récompense aussi, de récompenser avec une monnaie dédiée en fait. Hein, euh... Des tokens, des badges qui donnent des droits à d'autres choses. Tous les contributeurs au monde de l'open education, ou de l'open d'ailleurs en général. Euh, bon, je n'ai pas encore trouvé le soutien parce que justement, il y a quand même une difficulté à réussir à suivre les usages dans Internet. Le problème avec nos ressources du CAF, c'est qu'effectivement, j'ai identifié qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui s'en servent. Mais je ne peux pas pénétrer dans les plateformes dans lesquelles ils ont réutilisé les, les contenus que nous avons mis à disposition. Et sauf à leur demander comment ils s'en servent, euh, je n'ai pas du tout les moyens de, de, de, de savoir, finalement, qu'est-ce qu'ils en font et comment, euh, comment ils exploitent le, le contenu. Certains ne répondent pas du tout, en fait, à ça. C'est vraiment difficile. Je sais identifier euh, qu'il y a des, des lieux euh, ressources qui, qui prennent et qui font des liens vers nous. Je connais des pays... Euh, des, des institutions d'un certain pays qui s'en servent tout le temps, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, et comment ils les exploitent, etc. Qui en fait, ils les enferment. Ce qui intéressant, est intéressant, c'est que moi, j on a des ressources libres accessibles sur le portail, mais eux, les renferment à l'intérieur de leur de, de leur plateforme, ce qui devient inaccessible. Voilà, ce qui n'est pas euh, autorisé par euh, ce qui s'appelle SA Share Like. C'est ça. Donc moi, elles sont taguées, les ressources, donc, euh, donc euh, systématiquement, donc elles sont, euh, elles ont été acquises auprès des auteurs par, euh, par l'association de, des archivistes. Et en fait, je les ai signées de chaque fois, donc tous les contenus sont, sont, sont, sont signés. Mais euh, donc avec le, la licence qui est installée à l'intérieur. Mais, euh, mais après, quand c'est réutilisé, je ne sais pas comment euh, que, comment ils font. Voilà. Moi, et je pense qu'il a le cas, un manuel vous... à faire, c'est-à-dire quelqu'un qui va se renseigner, qui demande. C'est ça. Et puis, euh, je trouve toujours qu'il faudrait mettre à côté des licences Creative Commons, qui sont quand même encore mal comprises par beaucoup de gens. C'est hein. ce que j'avais dit. mettre une explication en, en texte et puis euh, dire euh, merci de nous informer. Merci oui, de nous remercier. Ça. Merci de nous faire savoir comment vous utilisez euh, notre ressource. Comme ça, euh, l'enseignant qui s'en ressert, ou même l'institution qui s'en ressert pour l'expliquer. Hum. Euh, après, si c'est fribuleux, c'est frauduleux, et on rentre dans une logique où il faudrait euh, attaquer. Au euh, niveau juridique, c'est difficile. Il y a un non, moyen intéressant, on, on le fait pour les articles, c'est une utilisation inversée d'un outil de contrôle de similitude. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. Mais c'est très ouais. efficace, en fait, pour savoir euh, finalement qui cite, mais surtout qui utilise euh, ta publication. Si vous vous euh, en fait une publication avec un outil comme compilation, c'est assez intéressant ce que ça produit. Oui, j'imagine. Et il y a aussi euh, des, des plateformes alors que justement les documentalistes, les vrais, ceux qui sont fans de l'accès, voilà, de euh, <rire> enfin bref, qui, qui luttent contre les revues prédatrices. Euh, et me signale, attention, telle ou telle revue n'est pas, pas une revue qui joue le jeu, en fait, hein, de, euh, de HAL, par exemple. Et en, en revanche, moi, j'ai été publiée dans ResearchGate, et là, j'ai tout le temps des notifications de toute personne qui a, lu, oui. qui a lu mon article, et des badges et des franchissements d'étapes, sans rien faire, quoi ce qui est toujours assez surprenant aussi, mais c'est un peu l'idée. Mmh. Alors, est-ce que les systèmes ouverts ne, ne devraient pas prévoir aussi un peu plus de traçabilité Oui. Ça peut-être intéressant. Voilà. Mais comme l'a dit tout à l'heure, il faut aussi prévoir de mettre des éléments permettant de faire le traçage aussi dans, dans la ressource. Si sinon, on ne peut pas le faire. Mmh. Ouais, et ça, Donc, ça, décrire, assez... ça va être intéressant, n'est-ce pas, Laure On va travailler ensemble. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions Quelle plateforme pour le sac à dos de badge euh, Qui est-ce qui parlait de badge Ah oui, Eric, quand vous faites des formations aux archives. D'ailleurs, est-ce que, est -ce que les, les participants payent Ce qui permettrait peut-être… Euh... Non. Non. Donc, la formation est entièrement gratuite et en auto-formation. Il n'y a pas de tuteurs ou alors des tuteurs libres qui, qui vont de façon asynchrone Non. Non. Okay. C'est quand elle est utilisée dans un contexte de formation qu'il va y avoir des tuteurs ou des formateurs qui vont, qui vont accompagner les apprenants. Mais les ressources… Exemple, euh... le stage de formation. Mais pour les ressources, non. Voilà. Sur un libre service. Et euh, donc, la certification a lieu à distance dans un Open Badge ou alors elle a lieu seulement quand une formation a lieu avec... Euh, non, un Open space. Badge à distance. À ah, ouais, distance. Et fait, alors on a, euh... réagencé, on a réagencé un parcours permettant de délivrer l'attestation à l'intérieur de Moodle. Donc, on a sélectionné euh, euh, un certain nombre de, de ressources qu'on a agencé un parcours formation avec des étapes à franchir pour, euh, par une réalisation de, de, de jeu de questions et qui vont, en fait, à, à la sortie, faire la délivrance de l'attestation. C'est super. Donc, en fait, vous avez fait un, un parcours euh, gamifié, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça, ça motive l'apprenant, au fur et à mesure qu'il répond aux questions, il a des badges et quand il a fini son parcours de badge, il a un badge, mais cette fois-ci, de certificat. Exactement. Ouais, ah, ça l'envoie tout automatiquement. Voilà, c'est vachement bien. Et c'est basé sur le volontariat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'inscrive et après, on va... il l'aura automatiquement. Et ça répond à des demandes récurrentes qu'on avait, voilà, de délivrer les euh, comme quoi j'ai bien suivi la formation. J'ai testé bien. ça avec euh, les dernières versions de Moodle, c'est vraiment facile à faire. Et, euh, et ça envoie automatiquement le tout à, à l'apprenant. Et l'apprenant qui peut ensuite s'en servir euh, en dehors de Moodle. Exactement. Puisque, il peut embarquer avec lui euh, son badge, ses badges, son attestation, etc. et la republie où il veut. C'est ça, il republie ou alors, s'il a compris qu'on peut aussi euh, ouvrir son sac à dos, il peut aller, euh, il peut aller euh, ouvrir un sac à dos et commencer à accumuler des badges, euh, à montrer à son employeur, son futur employeur. Euh, voilà. Exactement. Il faut très bien imaginer un... Un Britannique qui n'a pas eu de formation archi... archiviste, comme tu nous l'as expliqué, qui est fonctionnaire et qui s'y met comme ça, et puis qui euh, ensuite peut aller voir son père Non mais si c'est cette fonction dont j'ai, voilà, j'ai franchi telle compétence, j'ai envie de devenir archiviste. Voilà. Euh, et ben écoutez, euh, je crois que c'est à peu près fini. Un tel traçage rassurerait les auteurs faciliterait la publication de rel oui, oui. Euh, je vois que voilà il y a des personnes qui prennent contact avec Alexandre ce qui est très bien euh, on se retrouve merci mille fois Eric euh, d'avoir l'invitation complexe oui euh, oui et euh, donc c'est bien on est tous contents <rire> merci Alexandre d'avoir animé le, les questions et les réponses oui, ça c'est super Alexandre. Et toutes ces sources sont précieuses. Je rappelle mmh. que vous pouvez tous aller revoir, parce que non, on ne fait pas de compte-rendu écrit, mais vous pouvez revoir ce, ces webinaires via votre inscription sur Livestorm. Et puis, toutes les archives sont sur YouTube, sur la chaîne Open Education Global francophone. Il euh, y a un... Euh, le mois prochain, dernier jeudi du mois, on a à la même heure Luc Massou qui nous présentera euh, son, les résultats de son article. Et donc, je suis, je suis ravie de vous dire qu'au mois de décembre, il n'y aura pas euh, de séance. Le dernier jeudi du mois, ce sera les vacances. Et on se retrouvera au mois de janvier avec déjà deux ou trois euh, euh, idées... Euh, qu'on m'a donné et que je serai heureuse de vous partager dès que ça sera un peu formalisé. Et donc, euh, M. Parmentier, euh, Inokfou également volontiers au cours du premier semestre, tout ça en vue de nous retrouver, j'espère, à Nantes, en vrai et sans masque. Voilà. Merci à tous et à, au mois prochain. Au revoir. Au revoir à tous. Okay. Au revoir. Merci. Il explique même, Alexandre, comment on récule, On revient voir. C'est bien. Top. Parfait.